Eh bien oui, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien à la maison. Bienvenue à cette sixième édition du Wrestle Rock Podcast consacrée uniquement à la lutte professionnelle. Je suis Benoît Laferrière et je co-anime avec euh, mon grand ami de toujours, Jonathan Drapeau. Comment ça va, Joe? Hey, salut Ben, ça va bien? Très bien. Yes, gros contenu euh, cette semaine. Grosse euh... surprise à attendre de oui, oui, autres stars Yes. Alors, euh, commençons tout de suite. Eh bien, euh, paraît-il qu'il euh, y a une petite, euh, une petite information que euh, sur Paige, l'ancienne euh, championne des divas de la WWE, Paige euh, fera un, un genre de un genre d'apparition en Angleterre dans la fédération de ses parents, je crois. Oui, c'est ça. Dans le fond, euh, Paige euh, a annoncé euh, sur son compte Twitch, euh, dans le fond, qu'elle allait euh, aller à la WA ou euh, dans le fond, la... la... La fédération euh, familiale euh, de l'époque euh, qu'on a pu voir euh, dans le, le, le film euh, hollywoodien euh, sur l'histoire de Paige. Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, c'est ça. Euh, Paige, gros background, puis euh, beaucoup changé dans les dernières années. Euh, c'est démarqué. Euh, c'est bien métamorphosé euh... aussi. Oui, oui, vraiment. Euh, donc, euh, ensuite, euh, Sam Wadjo est revenu à la WWE. Oui, il y a à peu près 15 jours, une quinzaine de jours, euh, oui, ça. en tant que conseiller spécial de William Regal, son. veut. Oui, c'est tellement de bonnes choses, honnêtement. Puis une chance que Triple H est, euh, est encore dans, dans l'entreprise de la WWE. Ben, il va toujours live. Oui, ouais. c'est ça. Puis, euh, c'est l'une des raisons principales. Euh, il y a eu un entente, c'est Vince McMahon, je crois, qui euh, avait donné l'ordre un peu de... de faire des dégâts dans les dernières semaines suite au congédiement de certains lutteurs. Et puis Triple H a euh, ramassé la balle au bon et puis a recontacté euh, Samoa Joe. On a la preuve que Triple H, il euh, a du pouvoir, il a son mot à dire. Puis s'il y en a un qui peut faire changer d'avis à Vince McMahon, c'est bien lui. Oui, puis faire changer... Euh, pas la visibilité, mais. Pas la mentalité, Ouais, la mentalité, c'est ça. La mentalité de WWE est en train de changer tranquillement. On est comme dans la courbe du changement. Donc, je crois que dans les prochaines semaines/slash mois, Samoa Joe n'a pas fini de nous épater. On sait que Samoa grand lutteur qui a lutté au Japon, à la Ring of Honor, à la TNA... Il a fait le tour du monde. Cet athlète a fait le tour du monde. Il nous a toujours impressionné de par son, impos son imposance, on peut dire ça. Oh, oui, même. sa posture, on, on se souviendra. Moi, c'est un, un, euh, ouais, un de mes matchs préférés à vie. Oui, vas-y. Ça fait partie d'un de mes cinq meilleurs matchs que j'ai vus dans ma vie. Euh, il avait affronté le lutteur japonais, euh, Kenta Kobashi ah, à Ah, c'est C'était succulent. Pour vrai, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de match. Ça, c'est de ça, la Ring of Honor? Ou c'était? Oui. Je... Oh, oui ah, il y avait un... Kenta Kobashi avait une apparition. Ben, oui, un ben... peu comme Josh Lager dans Weekend of Thunder ouais c'est ça. Ah, ça te va rentrer aussi. Ouais, ça, rentre en, ça rentre à tabernouche. Puis, euh, j'ai pas compté le nombre c'est des chops pour nos, euh, nos collègues français. Salut les français, j'espère que ça va bien. Vive la France Vive la France, les amis Merci <rire> de nous supporter, les français, à bord yes, de ça. Oui, c'est vrai. Euh, je crois qu'il doit se donner environ euh, une, euh, une soixantaine, de une centaine de chops, je pense, dans, dans ce combat-là. C'est assez, euh, assez impressionnant. Donc, euh, poursuivons euh, avec euh, la NXT. Le Mais, In Your House du, euh, du 13 juin. NXT euh, NXT Takeover in, in Your House. C'est ouais, exact. Eh bien, euh, on va parler du premier combat, bien entendu. Oui, tu peux y aller. Qui, euh, oui, oui, qui impliquait Bronson Reed, le champion euh, nord-américain, et les champions par équipe euh, MSQ, euh, composés de Wesley et de Nash Carter, qui ont vaincu euh, Legado del Fantasmo, San Santos Escobar, Roll Mendoza et Joaquin Wild. Un match quand même assez pour une ouverture de choses, c'était très bien ah oh oui ça, ça roulait là. il y a eu beaucoup d'autres voltiges personnellement Bronson Reed pour un gars d'à peu près 300 livres style un peu mélangé sa moine, mélanger, Samoine, mélanger euh, gros oui. Ouais. il bougeait pas mal ça il y a eu, euh, il y a eu des belles surprises euh, lors de, de, de NXT TakeOver In Your House, euh, on en a parlé ensemble ouais, juste avant un, le podcast euh, on disait que il euh, y avait eu un espèce d'hommage euh, à des anciens lutteurs ouais, euh, avec des costumes euh, comme euh, Cargano est arrivé euh, avec ouais. un costume similaire un peu à celui de Shawn Michaels ouais, avec les Sean oui, dans les années 90 il ouais. euh, y a eu euh, le, le, le, le combat euh, spécial avec la ceinture de Ted de l'un l'un des lutteurs est habillé un petit peu comme Razor Ramon. Honnêtement, c'était été... oui, Match Shishol de WrestleMania 10 bien sûr. C'était vraiment une belle euh, une belle expérience de, de, de ramener tu sais le, le, le in your house. Euh, Puis en plus ils ont ramené Tom Pettigill, tu sais ah le, oui, le oui, fameux l'intervieweur euh, l'animateur. Euh, ouais, C'est ça l'animateur. Euh, Je trouve que ça, ça a amené quelque chose de de fun, un peu vintage euh, pour les, les vieux de la vieille qui écoutaient, qui écoutaient la lutte. Euh... Il y a à peu près 25 ans. Hein? Oui, c'est ça. Il <coughs> va enchaîner avec le deuxième combat de la soirée qui était un match simple impliquant Xiali et Mercedes Martinez. Moi, personnellement, je trouvais ça ordinaire. Euh... Ah, C'était pas, euh... pas le meilleur non, match. Euh... Ça, pis... Mais euh, ça durait sont... seulement comme 7 minutes. Fait que le combat, euh, ça, ça s'est passé quand même euh, relativement bien. Euh, mais rien de plus, tu sais. Euh, on sait que Mer euh, Mercedes Martinez euh, est capable de faire des meilleurs combats que ça. Tu sais, on l'a vu dans l'Indie avec des, euh, euh, des Lufisto et, et compagnie. Puis euh, elle se démerdait là, beaucoup plus qu'en ce moment. Puis euh, honnêtement, euh, c'est un match de quoi C'est un 6 sur 10. Là. Ouais, c'est J'ai été généreux. Elle a lutté aussi à la shimmer, c'est ça oui, oui, oui. La fédération c féminine... Euh... Corrigez-moi si je me trompe, à la limite, on fera un Errata, je crois qu'elle avait été problème. championne à Shimmer. Ah, Shimmer fort, hein. une fédération euh, euh, entièrement féminine, euh, basée, comme le, à, comme euh, je crois... Comme fan fatale au Québec, puis la HALF à l'époque. Oui, c'est ça, exactement. Euh, sans contredit, le prochain combat est le meilleur combat de la soirée, le ladder match pour le Million Dollar Championship, impliquant LA Knight et Cameron Grimes, c'est Cameron ça? Oui, de, pis, de très bons spots euh, ben, c'est une des raisons pourquoi on a, on a décidé de l'écouter euh, voir euh, le, le, le Ted DiBiase la légende c'était plus ah, que oui c'est vraiment cool qu'ils ont ramené la, la ceinture de, de Ted DiBiase pour, pour NXT c'est vraiment c est, c est un, son smart pour vrai c'est vraiment un bon un, un bon move que la WWE a fait de ramener euh, le, le, le million dollar euh, belt euh, puis en plus c'était dans un c'est pour ça que je suis habillé comme un Ramon et Levitan. Oui, c'était euh, bien comme combat. Comment tu as trouvé ça ah, C'est comme je l'ai dit, moi, c'est sans contredit le meilleur match de la soirée. 8 sur 10, qui signifie très bon dans mon échelle d'évaluation. Yes. Euh, le spot de la fin avec l'échelle, très bien. Euh, en plus, il euh, y avait, je sais pas si tu remarqué, les, les auditeurs ils ont sûrement remarqué ceux qui ont vu le show d'ailleurs, c'est le, les signes de sur les échelles. Ouais, ouais, c'était ouais, très bien. Euh, il il y avait une échelle comme personnalisée ouais exactement c'est ça, ça euh... ouais, ouais, un beau clin d'œil ouais c'est ça le clin d'œil cherchait le bout merci ça. Euh, ensuite Elena il l'a remporté et, euh, et euh, dans le NXT du mardi d'après il s'est reviré contre Ted DiBiase ah ça rente ça rentre. il cool. était là Ted DiBiase c'était encore capable de bomber c'était bon. Oui, il est capable il est encore capable exactement euh, d'ailleurs Ted DiBiase c'est un, un preacher je pense hein? ouais un enfant, un genre de révérend là oh, il oui. était été toute sa carrière mais mais là, est... Il est proche de sa communauté. Oh, c'était un bon monsieur. Tu le vois que c'était un personnage qui faisait. C'était un bon ça. Jack, là. Bon, oui. euh, ce combat-là. C'est Lenin qui a gagné, pour... Oui, c'est ça. Exactement. Donc, Knight est devenu le nouveau champion. Il a confirmé qu'il était vraiment à elle quand il s'en vient contre DBSI deux jours après. Il existe le monde, Oui, oui. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Vas-y, vas-y. J'ai mis cette petite parenthèse. Ah, c'est correct. Yes. On va éventuellement vous publier un article dans les prochaines semaines sur le DBS un petit peu... Similaire à celle de Bruiser Bro. Oui, c'est ça. C'est la Pillman aussi. On va pouvoir parler un petit peu aussi du cheminement, tu sais, de, de l'histoire derrière la ceinture, et puis de tous les... Euh, qui, est... qui a, a été euh, récipiendaire de cette, de cette euh, fameuse ceinture. Petite anecdote sur le championnat intercontinental également. Parce qu'on fusionnait deux ceintures, puis c'est Pat Patterson qui l'a eu. Oui, oui la championne nord-américaine puis sud-américaine. Ouais, je pense que même. oui. Il ouais, ouais. faudrait que je comme fou dans le texte, là, mais on va vous en revenir là-dessus. Là. Yes, yes, yes. Donc ce combat, euh, revenons à NXT. Après. Oui, bien sûr. Euh, ensuite de ça, il y a eu euh, Raquel Gonzalez qui a battu Ember Moon euh, dans un match simple pour euh, le championnat euh, féminin de la NXT un combat qui était un combat de 10 minutes un bon combat quand même ça Oui, personnellement j'ai trouvé ça ordinaire parce que je trouve pas que... ouvrir le show avec ça. Oui exactement mais je trouve qu'Amber Moon on dirait qu'elle a perdu peut-être qu'elle filait pas cette soirée là. Ben tu sais j'ai euh... vu meilleur que ça à Raw. Corrige-moi si je me trompe mais ouais. Amber Moon n'a pas déjà été sur le roster. Ouais exactement. de la WWE. Pis je pense Rogue, que c'est au SmackDown. Euh était à Raw. était à Raw ben écoute mets-toi dans la place de la personne OK. Oui, c'est ça tu te dans... dans... ouais c'est ça tu te fais rétrograder tu sais. Je pense qu'on a On a, vécu tente ça. Tente On tente a tente déjà vécu ça dans notre carrière, <rire> les ben, sais, Je pense à Finn Balor aussi, qui s'est fait rétrograder NXT, tu sais. Peur d'honneur. Ou euh, juste Fandango, quand il s'est blessé. Il était supposé oh. avoir la la saprétante continentale, il s'est blessé. Avec <rire> sa là. chanson, là. Ouais, oh, yeah. <rire> c'est <c> hot. <rire> ah, et, moi, il me, je, il me faisait triper Fandango. Mais euh, je comprends pas pourquoi que les gens euh, ont pas... Euh, on n'a pas aimé ce qu'on va. On que pas ne WrestleMania... pas sur Fandango. Et là, j'ouvre une parenthèse sur Fandango parce que moi, je suis un gros fan. Ouais, vas-y. Mais euh, je ne sais pas si tu avais déjà euh, lu euh, euh, quelque chose à propos de ça, mais euh, Chris Jericho, habituellement, lors des WrestleMania, était toujours dans des matchs importants. Ouais, puis il, puis, a battu, euh... il a battu Chris Jericho à 29, c'est ce ouais, ça? Ouais, c'est ça. Puis, euh, très bien, très bon match. Euh, il, y avait, il y avait de la heat entre les deux. Uh, Jericho ne voulait pas se battre contre. Uh, ah, femme dango puis euh... tu as vu ça quelque part dans un de catch mon ouais. Marc! tout, yes yes yes, puis euh, mais, mais malgré ça, euh, Chris Jericho a gardé son professionnalisme et ça a fait vraiment un bon combo ah ouais c'était ça c'était une... 9 sur 10. non ouais, ouais vraiment de... il se battre contre quelqu'un d'autre mais de plus important mais je me souviens pas qui ouais, championnat la continental à l'époque c'était qui donc ah Ben ça et son ouais on ça, nous en ça, pas plus grave que ça euh, ensuite de ça, euh, Kerryn Cross accompagné de la charmante euh, la ch voyons la charmante euh, elle s'appelle déjà je me souviens pas de ça euh, Scarlett je pense c'est ouais, la blonde la blonde c'est vraie pense, blonde a... dans la vie je pense ouais je crois que oui Puis, ils sont en train de se distinguer là ils ont des, euh, des pourparlers pour aller sur le roster régulier oh, avec, oui. euh, avec d'autres euh, d'autres lutteurs a battu Pete Dunne Adam Cole euh, Kyler Riley et euh, Johnny Cargano, qu'on a parlé juste avant, qui est allié comme Shawn Michaels. Il s'agit de faire avouer pour le championnat NXT, NXT Championship. J'ai trouvé le match très, quand même assez bien. Mais encore une fois, regarde le tank. Ouais, ouais, c'est ça qui me fait. C'était quand même Tu n'aurais pas enlevé 5 minutes facile. Lâcher les combats de 26, 30, 40 minutes, c'est long pour rien. Fait tu sais. Euh, j'ai l'impression de me répéter, mais ça devient plate pour les fans. Mais sinon, le combat, honnêtement, était délicieux. On vous a posé la question sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Euh, vos commentaires, qu'avez-vous pensé du NXT Takeover in Your House? On vous laisse répondre, débattre, partager. Et voilà, c'était tout pour le NXT in Your House Takeover. Takeover in Your House. Nous allons enchaîner maintenant avec le retour d'une euh, merveilleuse diva de l'époque, Eva Marie. Qui n'a pas fait grand chose depuis son gâteau. Hein. Ouais, mais disons que son personnage, c'est un peu une, une arrogante tu sais, qui, qui laisse travailler le monde pour elle, un peu. C'est Piper, Piper Nevin qui se bat pour elle, qui s'est battue pour elle le 14 juin. D'ailleurs, ils l'ont baptisée Dow Drop. Ouais. Elle est issue de NXT UQ. Et le 14 juin dernier, quand elle a effectué son retour, elle a battu Naomi en moins de deux minutes avec son Good driver, C'était assez. Ah, ça, ça s'est oh, oh, Oui, est Ça s'est en Christie, euh, Ensuite de ça, tu voulais, euh, voulais qu'on parle euh, des résultats de LNSL du 20 juin, mon ami Oui, qui a eu lieu, euh, ce le 20 juin dernier. Tu peux parler du pré-show euh, euh, euh, Voyons, le. Le, bon, le pré-show, c'est ça ouais, ouais. Euh, Voyons, c'est quoi le nom quand ils disent pré-show, là Les Dark Match. Ah, euh, oui, le Dark Match, mais il y a une autre affaire à ça. En tout cas, ça va m'en revenir. En tout cas, le, le, le combat du pré-chou, il s'agissait de Natalia accompagnée de Tamina, qui sont les championnes par équipe féminin de la WWE. Elle a battu Mandy Rose accompagnée de Dana Brooke par soumission. Euh, tant qu'à moi, c'est un des meilleurs matchs de Mandy Rose, mais tu vois que Natalia a beaucoup plus d'expérience. Ah, ben c'est sûr, tu sais, on en a parlé souvent. Elle fait partie de la des arts. Elle était bien formée. Tu sais, on. On sait qu'il y a du bagage derrière Natalia. C'est elle qui a l'idée pas mal le combat. Oui, elle a bien guidé. Mais quand même, il y a, on voit quand même une certaine amélioration sur Mandy Rose. Oui, puis Tamina, euh, je ouvre encore une parenthèse, mais <rire> euh, euh, honnêtement, il euh, faudrait qu'elle lutte un peu plus. Là, euh, la, les, les, les dernières apparitions de, de Tamina avaient vraiment fait un bon travail. J'imagine qu'ils vont éventuellement penser à elle. Peut-être qu'elle est blessée. Euh... Elle euh, avait peut-être une blessure, on ne ouais, sait pas. Ça, pour l'instant, elle fait le rôle du manager. De la yes. manager. Le deuxième combat, c'était euh, Bianca Belair, euh, la championne de SmackDown, euh, qui euh, mettait son, son titre euh, de championne face à Bélé. Oui, euh, ça a été un match, j'ai trouvé quand même stiff, solide, bon spot. C'était un LNSL en plus. Oh, oui, hein? c'était un LNSL. Oui, oui. Les spots que Bélé faisait avec la couette, euh, elle l'avait attaché après la corde après... Euh, après la chaise, c'était comique, c'était innovateur. Yes, yes, yes. C'était un bon combo quand même, un, un bon un 7 sur 10. As-tu remarqué que le costume de Ben Belair faisait un petit peu Harlem Reed à l'époque? <rire> ouais, c'est vrai, hein? Ouais, ouais, un petit, euh, un petit côté WCW. Euh. euh, mm. euh on parlera euh, plus tard euh, dans une future chronique. Quand hein. elle a passé Bailey à travers des. Elle, elle a vu comme faire une genre de table de candlestick stick à l'extérieur quand elle a fait un. C'était oui, oui. un power slam, je pense qu'elle a fait, ou un belly to belly, mm -hmm. Sur les. Ah, euh, euh, ouais, c'était vraiment bien. C'est très bien. Euh, en parlant de, de belly to belly, Bailey, Bailey, je trouve que son, son personnage, j'accroche pas. Euh, J'aimais beaucoup là, la petite fille euh, un peu euh, énervée. Euh, ouais, la petite Bailey, fille qui tapait des 20 c'est qu'on avait parlé l'autre fois moins son personnage, euh, sérieux, cheveux courts, cool, nouveau look, plus dark, euh, beaucoup de travail, beaucoup de croûte à manger, je pense, euh, pour Béli, mais c'est ce, mon opinion personnelle. Oui, il n'y a pas de problème. Ensuite, euh, allons-y avec euh, le troisième combat. Sans contredit le meilleur combat de la soirée, oui. Oui, et probablement euh, une mention, peut-être dans le prochain euh, magazine du Pro Wrestling Illustrated, euh, il ferait peut-être partie des, des meilleurs combats de l'année. Du moins euh, dans, les, dans les trois runners-up. Oui, c'est ça. Euh, donc, c'est Seth Rollins qui a défait, euh, défait euh, Cesaro ouais. dans un single match. Le combat a duré 15 minutes, mais euh, c'est un feu roulant. Euh, honnêtement, c'était vraiment un bon combat. Beaucoup d'enchaînements, rapidité euh, d'exécution, d'innovation, l'innovation. Euh, tu vois que ce pas la première fois que les gars luttaient un contre l'autre. Il y avait des moves solides, une bonne chimie, de l'intensité remarquable. Ouais, ça, je je, je l'ai noté d'ailleurs, c'est un bon vu. combat remarquable. Ça, si vous n'avez pas vu ce combat-là, à la limite, on pourrait même le essayer de faire en sorte de peut-être le partager sur nos médias sociaux, mais c'est un combat à ne pas négliger. D'ailleurs, en parlant de, de bons combats qu'il y a eu cette année... Euh, on pourrait euh, rapidement euh, parler euh, du combat qu'il y a eu en Devilwood Woods et euh, Riddle uh, Reddle, ouais, là, euh, il, y a... il y a à peu près trois semaines, ah, ou plus que ça, peut-être peut un, un mois, un mois, mois. Euh, ouais. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs combats euh, que j'avais vu depuis un méchant bout. puis euh, plusieurs euh, m'ont euh, relancé, T'sais, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet-là, euh, ah, pas, il ne fera peut-être pas nécessairement partie du... Euh, des, des, des cinq meilleurs matchs euh, de l'année euh, 2021, mais euh, j'ai préféré ces, ces deux combats-là. C'était vraiment bon. Il suffit de regarder la chimie entre les deux lutteurs. La chimie était là, les beaux enchaînements. C'est ça. Faut, euh, quand tu évalues un combat, il faut que tu regardes tout de A à Z. Là, comment tu travailles ta foule, comment tu fais les moves, comment c'est solide les coups comment Plusieurs La, facteurs, la, la ouais. chimie entre les deux lutteurs aussi, comment euh, ils opèrent, parce que c'est comme une danse, la façon dont ils se placent, puis qu'ils se positionnent, comment ils sont capables. Oui, c'est ça, exactement. C'est ouais, un petit peu le, le, le même principe avec la lutte et le catch. Donc, euh, euh, enchaînons ensuite avec un combat qui a été quand même très court, un hein. 7 minutes. Euh, C'était Alex Oblis euh, euh, qui a défait, dans le fond, euh, Shana Bezler. Euh... Il était en compagnie de Nia Jax et de Reginald. Ouais, pis c'était pas, une... pas un super combat. Il était bon, mais c'était pas un 9 sur 10. chez oui, baze a fait des belles, des belles prises de soumission. Ouais. La partie que j'ai moins aimée, c'est Reginald qui volait la hit. Ouais, pis tu sais... Euh, Quand Nia Jax a le giflé, j'étais bien content. <rire> Alexa Bliss, je commence à... à trouver qu'il étire le personnage, puis que ça commence à devenir redondant, pis ça commence à devenir plate, je trouve. Ouais, mais moi, probablement qu'ils vont sortir quelque chose de bon avec elle ouais. prochainement. Ben, dépêchez-vous parce que les fans commencent à. On dit si dire, c'est long et redondant. Si l'on fait gagner ce combat, si l'on si fait gagner le combat avec Sablis, c'est bon aussi C'est ça que je me dis. Ouais, ils n'ont pas fait de C'est ça. Job c est c est sûr. Sûr. Ensuite de ça, il y a eu euh, nos deux Québécois, nos deux favoris Zayn, euh, une fois de plus contre euh, Kevin Owens. Euh, Samizdat a gagné Samizine. avec son, son heroic ouais, dans le point. Je sais pas ce qui s'est passé durant le combat, mais euh, tu sais, on l'a regardé euh, récemment ouais. ensemble. Puis euh, a fait un saut à l'extérieur et puis quand Kevin est arrivé pour l'attraper, je crois que euh, Kevin Owen s'est blessé. Bref. Euh, D'ailleurs, il annonce qu'il prend une pause. Il prend une pause, ouais, pause peut-être euh, deux semaines ou un mois peut-être. Ouais. Peut-être qu'il peux pas t'absenter pendant six mois de temps. Non, c'est soit quelques <rire> jours après il annonçait qu'il allait prendre un petit euh, prend peu. Euh, donc, euh, ben, bien content pour Sammy qui va, euh, qui va euh, euh, rayonner un petit peu plus parce que, tu sais, on s'entend-tu que, euh, tu sais, euh, Samy Zane est un petit peu euh, le Marty Gennetti de Shawn Michaels. T'sais? Oui, exactement. Et, euh, euh, au moins, quand il a gagné le championnat. Euh... Intercontinental, euh, l'année dernière, il l'a un petit peu plus tard aussi. Euh, il a sorti un peu de l'ombre de Kevin Owens. Oui, vraiment. Euh, c'est mieux démarqué. Oui, c'est ça. Mais gros travail à faire euh, du côté de sa en donc euh, on lui souhaite la meilleure des chances pour les prochains mois. Ensuite, euh, nous allons enchaîner avec un match féminin qui n'est pas négligé, que je vous conseille fortement de regarder. C'est Charlotte Flair qui a battu Rhea Ripley par disqualification pour le championnat féminin de Raw, ce qui euh, conclut que Rhea Ripley a gardé a conservé son, son championnat féminin de Raw. Oui, puisque dans le fond dans les règlements de la lutte, dès que tu es disqualifié, donc, on, or on, submission, tu, tu gardes ton, ta ceinture. Butthole l'annonce or submission. Mais c'était très bon, solide, bonne soumission, une belle chimie entre les deux. Oui, puis euh, on en a parlé souvent mais euh ensemble, mais Charlotte Flair, entre toi et moi, là, c'est... C'est la meilleure du circuit. C'est la meilleure du circuit, pour vrai Tel père, telle fille. Oui, ouais. oh, oui, mais c'est pas souvent ça, tu sais. Euh, ah, non, ça, c'est euh, on pense à... Natalia était meilleur que Jim Ah oh, ouais c'est ça. Et uh, Kurt Tenning est meilleur que Ray Saxon. Oh, ouais c'est ça. Euh, ensuite de ça, il y a eu le combat... Euh, Rick Flair mais... est meilleur que David Flair. <rire> <rire> c'est mort, lui. David Flair? Non, son, son, le, le gars qui est mort, c'est Reed Flair. Okay, il est mort d'une overdose okay, le 4-5 ans. C'est le deuxième frère. À... Le, le frère biologique, parce que David Flair, c'est son okay. demi frère C'est okay. le même okay. père, mais c'est pas la même mère. OK, OK. Super. Euh, ensuite de ça, il y a eu la finale. Là. Le main event, Last Chance LNSL for the WWE Championship. Ça veut dire Last Chance, si McIntyre perdait, il n'avait plus droit à sa chance au titre de la WWE tant que Bobby Lashley était champion. Qu'est-ce qu'ils vont faire après avec Drew McIntyre? Je ne sais pas, ils vont attendre que... que LHT perde la strap, Ils vont le remercier? Je sais pas, je sais pas ce qu'il Et mon dieu, avec sa brosse de stancel WWE, il congédie du monde, c'est fou. Mais ce n'était pas un 10 sur 10 ce combat-là, tu Bobby Lashley. Il avait des petits mots hardcore, des mots que je Parce que LHT c'est comme un Monster Hill, quand il fait quoi c'est puissant. Des gros power slam, des gros power bomb. Euh, voilà. Pour, parler, pour finir avec la WWE, euh, nous avons posé une question sur Facebook. Euh, vous savez que Goldberg, son contrat ter se termine en 2023 avec la condition de faire deux matchs par année. Ça a été écrit sur différents sites de catch. Eh bien, euh, euh, ouais, c'est ça. Étant donné qu'il a affronté Drew McIntyre pour euh, le WWE Championship au Royal Rumble et qu'il a perdu, quel sera son prochain adversaire à Goldberg? Est-ce que ça sera Bobby Lashley pour le WWE Championship? Est-ce que ça sera Roman Reigns pour le Universal Championship? Brock Lesnar pour une quatrième fois match ordinaire, j'imagine? Ou aucune de ces de réponses? Nous vous invitons à répondre et à partager. Oui. Euh, donc nous sommes maintenant rendus dans la section euh, indie AEW et, et, et Impact Wrestling. Oui, exactement. On va passer rapidement euh, les. Euh... Les, les différents résultats... Euh... Oui, mais avant, tu ne voulais pas parler de Earl Hebner et sa, sa charmante fille adoptive, parce que je pense qu'elle est asiatique un peu. La oui. fille du légendaire arbitre Earl Hebner. Tu pas... Euh... Oui, vas-y. Eh bien, la fille du légendaire arbitre Earl Hebner qui arbitrait tous les main events euh, de Wrestlemania à l'époque, elle s'appelle Katie Hebner et elle s'entraîne avec Cody Rhodes comme coach pour lutter, fort probablement éventuellement à AEW. Qui sait, elle pourrait peut-être devenir la prochaine Gail Kim. Ils ont On le même genre de shape, je pense. Oui, oui, pourquoi pas. Ensuite de ça, John Moxley et Ronnie Young sont devenus le 15 juin dernier les parents de la petite Nora. Également, Cody et Brandy Rhodes ont accueilli leur premier bébé le 18 juin. Une petite fille nommée Liberty Iris Ronald. Félicitations aux nouveaux parents de la pause du Podcast. Oui, c'est une petite gentillesse qu'on écrit aux nouveaux parents. Surtout dans le monde de la lutte. c'est sûr. Sur une note un petit peu... Plus triste, on a appris que le 23 juin dernier, euh, euh, Melissa Cose alias euh, Super Genie euh, qui était la manager de Sabu oh, euh, dans oui, le circuit, ça... indépendant, le circuit indépendant, est oui, décédé euh, oui. subitement d'une arrêt cardiaque. Donc, euh, je pense que l'accompagnait pas est tout quand il était au Japon. Pas, ouais, ça, ça se peut. Lieu, peut que tu ouais, mais quand je parle de circuit indépendant, c'est plus, plus. aux États. Euh, Ouais, vous Elle vous faisait pas dit. partie de la ECW, non? Ah, plus, ça c'est ça. Et puis, euh, juste avant aussi, j'ai appris récemment que euh, d'ici à Summerslam, il euh, y aurait des grands retours euh, dans la WWE. Donc on aurait le retour de John Cena, The Rock, les Bella Twins. Becky Lynch. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que la rumeur circule dans les noms que mon ouais. collègue nomme. Exact. Donc, ça serait peut-être une des raisons pourquoi il y a eu beaucoup de congédiements. Là. Ça prend des salaires, ça prend des, de l'argent pour payer tout ce monde-là. Puis on s'entend que... John va faire prendre des billets. Oui, c'est ouais, ça, ça. Puis on s'entend-tu que The Rock, il est pas payé une sandwich au creton? Là. Oh non, loin de là. Euh, tu m'avais parlé, je pense, de Shahid Khan, le grand propriétaire de la AEW. Tu me disais qu'au début, il n'était pas convaincu que c'était une bonne chose et il trouvait que c'était très risqué de se partir en, dans la lutte professionnelle, surtout pour compétitionner, compétitionner avec une grosse compagnie comme la WWE. Cependant, il se dit très impressionné du succès mondial et financier de la compagnie aujourd'hui. Ouais. fait qu'il ne la regrette pas. Là. Non, mais de l'autre côté, moi, je te dis l'inverse. Oui. Récemment, euh, c'était le contraire. Euh, il semblerait que... Euh les investissements qui ont été faits récemment pour les jeux vidéo. Euh, on se ouais, souviendra ouais, ouais. qu'il y a eu un jeu vidéo qui est sorti euh, sur... Euh, Ou sur qui va sortir. Qui, ouais, qui va sortir sur téléphone cellulaire. Il y en a un qui est sorti sur téléphone cellulaire, je crois. Ah oui, quoi ouais, ça euh, Ça a coûté des centaines de milliers de dollars ils sont en train de travailler en ce moment sur une, une version pour les consoles. Et puis, euh, le père Khan trouvait que c'était... Euh, cher payé pour développer euh, ceci et euh, tout en pensant que la compagnie était encore très jeune pour développer euh, un, un jeu vidéo qui, euh, pour une compagnie qui n'a pas nécessairement une grosse notoriété. Est-ce que c'était THQ comme la WWE sais -tu? Je ne pense pas non. à l'époque c'était THQ? Ouais, ouais. mais on se souvient, il y a tellement <rire> eu des bons, euh, des bons jeux euh, bon, SmackDown vs je WWE me souviens, euh, je me souviens euh, de jouer euh, chez mes amis euh, à WCW, oui, hein. NWO, puis euh, WrestleMania, de, WrestleMania 2000 sur le, le, le Nintendo 64, ça, ça a passé. Oui. <rire> no Mercy aussi. Oh, ouais, c'était euh, ça la coche. Et maintenant, nous allons enchaîner avec les résultats du pay-per-view Impact Wrestling qui a eu lieu le samedi 12 juin dernier. Et oui, vous allez m'excuser, je sais que dans un, dans un récent podcast, j'avais dit que ça s'appelait Slammiversary, -Slam mais Slammiversary c'est en juillet et non... Euh, en tout cas, cette année, c'était. Parce que normalement, c'était en juin, là, c'est rendu en juillet. Ouais, c'est ça. Comme les Paper Rue de la WWE, des fois, il y a un verso. Comme là, c'était l'Innestal qu'il y avait eu. Habituellement, c'est en octobre, Nassel, Ils mélangent ça des fois, puis ça nous bâle. Mais gros, gros euh, mois de juillet, hein, pour, pour, pour la, le, le monde de la lutte, il va y avoir, euh, dans le fond, un Battle Riot euh, de la MLW. Ouais. Euh, qui euh, se, se déroulera, dans le fond, la journée juste avant notre fête, le 10 juillet. Vous nous souhaiterez bonne fête d'avance, les amis. Ouais, vous êtes mieux pas oublier là. Euh, tu voulais parler des participants, de, euh, les participants présentement euh, qui faisaient partie du euh, Battle Royale... Euh, Battle Riot, pardon. Oui, c'est ça. Euh, en ce moment, il y a euh, Alex Hammerstone, King Muertes, Richard euh, Oride, Lee euh, Moriarty, Senshi et Savio Vega. Ah, Savio Vega était rajouté. Oui, je, je crois que oui. Alors, euh, pour les résultats de, euh, du pay-per-view euh, Impact Against All Odds... Euh, nous allons enchaîner avec le premier combat qui était Sammy Callahan et Tommy Dreamer qui ont défait les Good Brothers, Doug Gallows et Karl Anderson, dans un Street Fight Match. Et là, tu vas être d'accord avec moi que dans un pay-per-view, tu ne, tu ne portes jamais un show avec un Street Fight Match, franchement. Oui, pis non, Ben. Euh, street Fight Match, ça peut être mis un peu n'importe comment, sauf que moi, ce que j'ai un peu détesté. De tout ça, c'est que c'était un street fight, mais les gars ils ont resté autour du ring, tu sais. Euh, Il y avait la possibilité de pouvoir se promener un petit peu partout dans l'amphithéâtre, euh, se promener euh, à l'arrière-scène, euh, innover un peu. Puis euh, ils... ils ont voulu changer la formule, puis ça a plus ou moins marché par exemple. Là. Non. Normalement, ils ouvrent pas avec un vache de la main, Non, c'est sûr. Mais je m'attendais à plus, tu sais. Je m'attendais à de l'innovation, je m'attendais à des choses le fun, tu sais. Surtout qu'on a, on a des. des... Tu sais, on a un vétéran qui est spécialisé en Hardcore, en Tommy, en, Dreamer. En, en, en Tommy Dreamer, qui, a fait, des grands, meurer, qui oui. a fait des grandes choses. Puis, quand j'ai regardé le combat, euh, je trouvais que Tommy Dreamer, il est fatigué. Là. Ce n'est plus le Tommy Dreamer des beaux jours. C'est ça. Puis, euh, pour cette raison-là, euh, moi, j'avais mis un 5 sur 10. Et moi donc Et toi aussi C'est bien ordinaire. Toi, t'avais mis quoi, toi J'avais mis 5 sur 10. Mis un 5 sur 10 aussi Ok, bien, crime, on s'estimera pas trop longtemps. Hein, Mais il y a une affaire qui était pas pire, pareil le costume de Tommy Dreamer, qui est typique au jaune, pour rendre hommage aux défunts de Dusty Road. Rhodes. Oui, oui, oui. Ça, oui. ça j'ai trouvé ça pas C'est un bel hommage qui a rendu. L'ISS. Euh... Euh, ensuite, euh, le euh, jeu, le... juste avant, j'avais pris des petites, euh, oui, des petites notes euh, à, à propos de ça. Euh, Tommy Dreamer, ben c'est ça que tu viens de parler dans le fond des, euh, des picots. Mais euh, c'est ça, je m'attendais à, à beaucoup plus de surprises du côté de, de Tommy Dreamer. Puis euh, j'ai remarqué que dans le combat, Kyle il a fait genre un cutter. Puis qu'après ça, genre, euh, Tommy Dreamer, il a refait un cutter. Quoi, c est, c est, c est, c est tu sais, c'est quoi C'est-tu le festival genre euh, de, de, de. Festival des DP ou Randy Orton <rire> <rire> Non, mais c'est. Tu sais, ce que, ce que j'ai trouvé plate c'est que c'est comme s'il y avait comme pas eu de structure au, au, au niveau du combat qui faisait toutes les mêmes moves tu sais, c'est super important de, de varier tu sais euh, Ces cool. ou si vous les faites, faites-les de façon euh, intensive. T'sais. Comme on, on pense à, à la saga euh, Chris Benoit, Brock Lesnar, Kurt Angle, c'était des supplices par de supplices, puis plein de choses. T'sais. Oh, ouais, mais C'était intense, hein? intense, mais c'était bon. T'sais. Mais euh, je voyais que euh, c'était un petit peu poche. D'ailleurs, j'ouvre une mini-mini parenthèse, mais euh, Callahan, pendant le combat, je sais pas si tu remarqué. Euh, il est venu frapper l'arbitre pour couper un pan, euh, ouais ouais ouais c'est vrai dans le courant euh, du match oui. quand tu frappes un arbitre il arrive quoi normalement ouais c'est une disqualification, mais là c'est un street fight peut-être que no, c'est un ODQ un street fight à quelque part wow. ouais je sais que c'est... faut t'emmener moi si moi, je me mets dans la, pla... dans la, dans la peau d'un arbitre Psychologique. j'aurais dit.. Ouais, exactement. Euh, je trouve qu'il y avait comme un, un manque de psychologie dans ce combat-là. Une chance qu'elle le finish, le Magic Killer, ben c'était pas le finish, là, mais ils ont fait le Magic Killer, ça, ça a sauvé un petit peu le combat. Yes, yes, ils étaient yes, bien yes. exécutés. Ils ont yes. un beau finish. Ben, je ne pas ces deux lutteurs-là, mais ils ont un beau finish. Ça, je les accorde. Ouais, D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse à propos de, de, de, de TNE, mais oui, euh, on a vu euh, la. Ben je savais même pas en fait ce qu'on écoute, j'écoute pas TNE, mais D. Ben, Brown est... est maintenant euh, animateur là-bas euh, à TNE. Il est animateur. Oui, il était. Il, il, il, il... il fait des entrevues comme Jeremy Bohrshab. Oui, oui, oui, je l'ai vu, mais euh, on dit qu'il avait l'air gêné, quand que je l'ai vu, je me demande si euh, genre il n'est pas encore traumatisé, de avait ça avec Dros. Peut-être. Mais par là de, on, tu parles de Tiana et Vintage, un peu, là. Est-ce que tu savais que Don West, euh, qui, qui animait, qui commentait avec, euh, avec, euh, voyons, c'est quoi son estime. Non, Mike, Mike Talman, euh, il y a le cancer du cerveau, Don West. Ah, ouais, ah, je savais pas. Là, il a commencé sa chimio il y a quelques semaines. Mon Dieu. Bon, il souhaite un bon rétablissement. Yes. Ensuite de ça, il y a eu un, un single match... Euh, euh, c'était Joe Doring contre euh, Satoshi, Satoshi Kojima. C'était bon. excellent. Moi, j'ai mis un 7.5 sur 10 et moi euh, sur, le, sur le combat et c'était très stiff, c'était sauvage. mais des, des chops, c'était bon. Mais ça faisait penser au, au, au typique combat de la, de la New Japan. Là. Tu sais, les, les, les vieux. Non, ah, euh... mais c'était bon. c'était c'était c'était stiff et euh, honnêtement, il y avait une belle chimie. C'est de valeur qu'il n'y avait pas de foule parce qu'il y, des... y aurait eu des belles. Euh, des belles réactions hein, du, du part des, de la part des fans. Joe Dering c'est pas plus son personnage un mélange un peu de Hall Runner Best que Stan Henson. Ah oh, ouais, c'était vraiment cool honnêtement. Yeah. Ça fait que Liger Bomb en plus. Ouais. Ça euh, probablement c'est un clin d'œil à visto jeu. Josh Liger c'est l'inventeur de Liger Bomb Yes. ça, ça a été un clin d'œil mais c'était très bien. Yes. J'adore yes. le dessous de ça, il euh, y a eu un five way match pour déterminer dans le fond l'aspirant numéro un pour le, le titre de la division X. Ouais. Euh, c'était P.T. Williams, Trim Meagle, Ace Austin, Chris B. et euh, Roy Ryu. J'ai de la misère à dire son nom. Roy Ryu, ça doit être un, un genre d'indice. Euh, c'était un excellent combat et on peut s'entendre que. C'était euh, le match de euh, soirée. C'est ça, c'était le match de soirée. Sans contredire le meilleur match de soirée. Oui, oui. oui. oui. Puis, remarquable euh, le gagnant, c'était... Il n'y a, a pas eu de gagnant. Il a pas eu de gagnant. Tu as l'intervention de Madman Fulton, le gros barbu qui était ouais, à la fin, qui a fait une espèce de des gros, gros bête qui qu qu battu tout le monde. Et euh, <rire> la grosse bête de Madman Fulton, pa... dans le fond... Fulton, euh, Oui, ouais, c'est ça. Il est venu euh, faire en sorte qu'il le... n'y a eu aucun gagnant. Euh, match, euh, Mais étant ça... donné cette intervention qu'il n'y a, de... a pas eu de gagnant... Ce combat va se transformer en Ultimate X à Slammiversary, puis je pense que Madman Fulton est impliqué dans le combat, mais ça, je ne m'en souviens pas par parce personnellement. Euh, ça se peut, mais un bon 7 sur 10. Moi, j'ai mis 8.5 points sur quand tu veux. Ok, parfait. Euh, donc, donc, donc, on est rendu... Ouais, William Morris. Ouais, w. Morrissey a battu Rich One dans un match. Honnêtement, David contre Goliath, là. Force vs versus, versus Hiflime. C'est pas bon ce combat-là. Moi j'ai adoré. Je trouve tellement que Morrissey est beaucoup mieux utilisé à Impact Racing qu'à la WWE, personnellement. Mais... Euh... Il est plus enchaîné, puis tu vois, il est plus, cut, il est ouais, plus mais... Euh... Je trouvais pas qu'il était efficace dans le ring. Je trouve que, honnêtement, là, ça prend... faudrait qu il faudrait qu'il lutte à tous les jours. Là. Il, il manque de. Mais son Powerbomb, c'est hot là. Ouais, mais c'est pas. Euh... Ah c'est ça. ça, c est c est ça. Un... Tu peux pas évaluer un lutteur c'est un powerbomb. Non, non, là, non, mais c'est un Kevin Nash. Là. Il va faire des sidewalks slam, des même. C'est un Kevin Nash. Mais un mais il n'est pas tant super bien utilisé. Là, tu sais, Match de shape un peu. C'est ça, tu sais. S'il est gros là, le combat là, faut que ça dure 8 secondes. Cependant, re... Rich Cependant, ouais. Rich One. Euh... Ouais, belle petite parenthèse de Kevin Nash contre Bob Backland <rire> pour le WWE Championship euh, en 94, bien sûr. Euh, rich One, en, en tout cas, il ouais, est tout ri, le temps bon. Oui, ouais, rich, rich One, c'est lui qui a sauvé le combat. Ah oui, il vrai, était très bien. Euh, euh, J'ai l'impression qu'il... Est... Il ferait un bon match contre un ballet, Rich ouais, One. Ouais, c'est sûr. Il était champion cruiserweight à la WWE. Très bien. Euh, très... Il fait un, un standing 450. Il a pas besoin de se mettre ça à trois, puis il fait un 450. C'est rare, là. Oui, vraiment. Ensuite de ça, il y a eu euh, le, un combat euh, simple, euh, féminin. Féminaire. Euh, Mettant en pose euh, Tennil Dashwood. Anciennement, à la WWE, oui, -australienne. est Australienne. Contre euh, euh, Jordan Grace. C'est une ontarienne hein? ou une américaine. Je, euh, me, Jordan... souviens. Oh, je me, me souviens rappelle pas. pas. Mais, euh, en tout cas, c'est un anglophone. <rire> c'est ça, exactement. Puis, euh, ce combat-là, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, il y a une combat, belle intensité, euh, une belle chimie. Combat 7 sur 10. Un petit mm -hmm. paquet à la fin, c'était pas peu. Là. Le petit paquet, c'était Bastet. Un petit paquet Hill, pour crosser le, le face dans le fond. Yes, un, peu, là, un peu à la angle, un peu, il était heel puis il battait le face. Euh. Ouais. Belle mention aussi. Euh, Jordy Grace a fait un Timber Slam. C'est un peu comme la, la, la, le, le finish de Mark Henry. Euh, c'était un genre de. Il ouais, prend oui, puis oui, oui. Elle les cross. c'était ouais, super ah. bien exécuté. Et puis euh, il y a eu un full Nelson euh, qui a faisait tourner son adversaire. J'ai trouvé ça vraiment cool. Là. Oui, oui, bien, dans le courant du combat, c'était ouais, ouais, ouais, vraiment bien exécuté. Puis, euh, belle mention à, Jor, à, Jor, euh, à Jordan Grace parce que euh, je trouvais que euh, c'est elle qui a vraiment lidé le combat. Puis on voyait qu'il y avait vraiment une, une belle psychologie puis une belle, euh, une belle mentalité derrière le combat. Seul petit point négatif que j'ai remarqué durant ce combat-là, puis ça, ça arrive souvent lors des, euh, des combats féminins. Euh, puis je, je dis pas que les, les, euh, les, les, les combats masculins, ils le font pas, mais pour avoir déjà eu ce commentaire-là euh, pendant des combats, les lutteuses, ben, dans ce combat-là surtout, ils appréhendent le, le, le mouvement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que dans le fond, mettons. Euh, On sait euh, tout ce qui va arriver un peu. Ben, oui, puis non, c'est que. Euh, ils se placent un petit peu trop d'avance pour faire leur, leur mouvement. Par exemple, mettons, ils veulent faire un, une, pas une souplesse, mais mettons, euh, ils veulent faire un hip toss, ben, t'sais, la personne va whipper l'autre la, dans, dans elle va déjà se placer pour l'attendre. Oui, ça c'est vrai. Des fois, vrai. Là, t'sais, fait, t'sais, des fois, là, prendre un 2-3 secondes de ne pas se placer et de le faire juste, juste à la dernière minute, ça me fait penser un petit peu à Mick Foley quand il mangeait des coups de poing. Euh, Maintenant qu'il mangeait un, un coup de chaise, à la dernière, dernière, dernière minute, il mettait sa main. Mais bien, bien vite, tu le voyais pas, tu sais. Tandis que, tu sais, il y en a plusieurs qui ils vont manger un coup de chaise, puis ils vont mettre le mains à ouais, quasiment ouais voir la caméra C'est plein de petits détails comme ça, mais sinon, le, le combat, pour vrai, c'était excellent. Puis, euh, belle note de 7 sur 10. Nous allons enchaîner maintenant avec le championnat euh, tag team des knockouts de l'Impact Wrestling, parce que les autres, ils disent pas les divas, ils, ils disent pas les women. La division féminine, c'est les, les knockouts, dans le fond. Ça allait impliquer Flyer et Flava, qui implique Kira Hogan et Tasha Stills, qui ont défait Kimberly et Susan, Susan tu sais, par pinfall, avec un beau frog splash à la fin. J'ai pas aimé ce combo. Ben j'ai oui, pouvais... trouvé qu'il aurait pu complètement enlever ce combat. Si Moi, ça... j'ai mis, mis 5 sur 10. Moi, j'ai mis 6 sur 10. Satisfaisant, ouais. mais pas de, de la capotée. Moi, il y a eu le. Ensuite de ça, il y a eu, le combo... il y a eu un combat par équipe. pour euh... Le championnat Impact masculin tag team. Euh, mettant au pause uh, Varden Bind Design, donc uh, Diener et Rhino. Face oh, à euh, Black Taurus et euh, Crazy Steve. Papy, Black Taurus, c'est style. J'adore Black, Black oh, Taurus. Oui, tu sais, euh, la WWE euh, euh, je cherche souvent des gens qui se distinguent et euh, qui look. Black Taurus fait partie de ça. J'espère qu'un jour, ils vont le signaler WWE. Je trouve qu'ils... Ah oui, Son ils dégage, de très ouais, c'est vraiment nice. Puis, euh, j'ai mis un 8 sur 10 sur le combat. J'ai trouvé qu'il était quand même excellent. Puis, euh, j'ai aimé euh, les... les euh, j'ai ai aimé beaucoup euh, Rhino durant le combat. Et, je, et la raison pourquoi j'ai mis un 8 sur 10, c'est que j'ai vu euh, dans une... une Courte période Rhino et Taurus dans, euh, et Black Taurus dans l'arène. Et puis, euh, j'aimerais ça qu'il y ait un single match un jour entre euh, Rhino et Black Je pense que ça serait meilleur. Je pense que ça serait un meilleur combat. Ça serait meilleur. Parce que moi, moi ce que je dis, c'est. Moi, j'ai mis un 7 sur 10. L'ensemble du combat était très bon, mais je trouve pas que Rhino a fait grand-chose. C'est plus Diener qui a fait le. Ouais, c'est vrai. Je n'enlève rien à Rhino. C'était un excellent lutteur et ouais, c'était. Oh, ouais, mais. Euh... Tiana, as Rhino, il est bon en single. Je pense que oui, ouais. hein. Peut-être parce qu'il veut faire prendre l'expérience à Deaver aussi. Ben, c'est un vétéran. fait, c'est ça. avec les jeunes pour lui montrer un Huitième combat, Dina Purazo a défait Rosemary by Pinfall. le championnat simple des combat 10 minutes, 6 sur 10. Ça ne m'a pas impressionné. Je trouvais qu'il y avait une bonne chimie, une bonne intensité. des Deux lutteuses d'expérience. Ça doit paraître. Ils ont déjà travaillé ensemble, on C'est sûr, mais j'aurais aimé... Le package Tu sais... Le package a... le Driver, dis-moi pas que c'était pas ah, beau. C'était beau, mais j'aurais complètement enlevé le combat, je pense. Puis, tu sais, euh, Jordan Grace puis Tennel Dashwood, là, tu sais, ceinture dans ce combat-là. Ça aurait été incroyable, tu sais. Puis, la raison pourquoi j'ai mis un 6 sur 10, c'est euh, Dina tu mm -hmm. t'es la championne. Quand t'es championne, à surtout de faire des bons combats. C'est toi, toi qui représente. C'est toi qui représente la compagnie. Ils te font euh, confiance, mais ben, assure-toi de livrer la marchandise. Si tu ne livres pas la marchandise, haute-toi de l'eau, on va en prendre un autre. Ouais, mais pour que si perdre dans son anniversary, on ne sait pas le jour. Non, je le sais, mais ça reste que quand tu as une ceinture sur ton épaule, ouais, je comprends. tu représentes la compagnie. Puis là, je n'ai pas trouvé qu'elle avait livré la marchandise. C'est mon opinion personnelle. Et tu la partages. Et la partage. Maintenant, nous allons enchaîner avec le main event de ce merveilleux gars-là. Était, euh, ce combat-là, il a pris, euh, il était à Jacksonville, au Daily's Place. Je... faut moi, vous pourquoi Pourquoi ça a été filmé d'avance ou... Euh... Moi, je pense qu'il était. Euh, il n'était pas à est... Nashville, il était. Non, c'est sûr. Il était euh... Euh, à Jacksonville. Ben, aussi. En fait, avec les histoires de COVID, c'est un peu compliqué. J'imagine que, que euh, Omega ne pouvait pas se déplacer ou quelque chose du genre. Puis, euh, ils ont décidé de faire le combat à. Peut-être que Kenny Omega a fait deux combats le même soir. Un... C'est un, une, une histoire de contrat puis de salaire, c'est sûr, c'est à cause de ça. Puis Ils l'ont pas fait déplacer. Parce qu'il y avait... Jacksonville, c'est la maison mère de la l'AEW. J'imagine que, oh, là, que ça fait ça dans va. le fond, hein, c'est pour ça qu'ils mm. ont fait le combat là-bas. Ça devait coûter moins cher à déplacer Moose oui. que déplacer Omega. Ça allait impliqué Kenny Omega, le champion de la, de la Impact, euh, euh, qui a défait Moose. Je trouvais que c'était des bons spots, moi, sérieux? c'est un, ouais, mais un alors... bon main event, rien à ajouter. Excellent combat. Moi, j'ai mis 7 sur 10. Moi, j'ai mis 8. OK. Puis la raison pourquoi j'ai mis un 7? La maudite intervention des Young Bucks à la fin. Le combat trop long. C'est vrai qu'il y est un peu, mais il avait des beaux spots. Faut mm -hmm. lui donner ça, les gars. Là. 22 minutes, presque 23. La mario ai que Mose donne à un moment donné, c'était stylé. Ah, ça rentre, ça rentre. Mose, elle. Est... Mais moi, je l'aime pas, mes gars. J'arrête pas d'en parler, mais ça reste que je suis capable de de te dire que c'est un bon lutteur. Oh, il est très bon, mais c'est bon, un excellent lutteur. C'est le visage euh, de la AEW, le visage d'Impact Wrestling, le visage de Triple H. Exactement. Donc, euh, c'est ici que se termine euh, le podcast numéro 6 euh, sur la lutte professionnelle. Et on, on vous revient pour euh, un prochain podcast. Euh, Soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir.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 Rock, Sweet baby Jesus in the office!